Bienvenue dans cette vidéo consacrée au module calque de LibreOffice. Nous allons voir comment convertir en numérique des nombres considérés comme des textes. Deux cas de figure peuvent se présenter. Les nombres sont précédés d'une apostrophe ou bien la plage a été formatée en texte comme dans cet exemple. La plage B2B6 a été préformatée en texte. Les nombres saisis après avoir appliqué ce format sont considérés comme du texte. Ils sont par défaut alignés à gauche et la formule « et texte » renvoie « vrai ». Contrairement au cas que nous allons traiter ensuite, aucune apostrophe ne précède les nombres. Modifier le format pour transformer la plage en numérique que ce soit par exemple en prenant un format numérique comme celui-ci, ou bien en supprimant le formatage direct. Donc modifier le format ne suffit pas à transformer la plage en numérique. Alors si elle ne suffit pas, cette étape est toutefois nécessaire. Après l'avoir fait, on sélectionne la zone à traiter, et on lance la commande édition, rechercher et remplacer, dans la zone recherchée, on tape point, Étoile. Dans la zone remplacée par, on tape et commercial. Le point est un code, une expression régulière, indiquant qu'on recherche n'importe quel caractère. L'astérisque, l'étoile, est un code indiquant quel que soit le nombre, quel que soit le nombre d'occurrences de ce qui précède du code qui précède. En l'occurrence, le point, soit tout caractère. Le « et commercial » est un code qui, dans cette zone remplacée par, signifie qu'on remplace ce qui a été trouvé par ce qui a été trouvé. Autrement dit, on remplace n'importe quel caractère par lui-même. Cliquez ensuite sur « ou déplier Autre option » et cochez « Sélection active seulement » ainsi que « Expression régulière » puisque nous les utilisons. Cliquez sur « Tout remplacer ». Nous avons récupéré une plage numérique et la fonction « Et texte » envoie bien « Faux ». En résumé, nous avons fait deux manipulations simples. Supprimer le formatage, puis édition, rechercher, remplacer pour, en quelque sorte, ressaisir les cellules. Voyons maintenant le cas où les cellules sont considérées comme du texte car le contenu commence par une apostrophe. En B2, B6, la plage contient des nombres considérés comme du texte, car ils sont précédés d'une apostrophe. Ce qu'on peut vérifier dans la barre de formule. Sélectionnez la plage. Si la plage en question ne contient que des valeurs et pas de formules, comme c'est le cas ici, on peut lancer la commande Données, Texte en colonne, et dans la boîte de dialogue qui apparaît, on peut cliquer simplement sur OK sans rien changer. Les nombres sont redevenus des nombres et ils sont bien alignés à droite. Donc, si la plage contient des nombres considérés comme du texte parce qu'ils sont précédés par une apostrophe. Si la plage en question ne contient pas de formule, on utilisera tout simplement « donner texte en colonne ». Maintenant, le dernier cas. Si la plage contient cette fois-ci des formules avec des noms considérés comme du texte parce que précédés d'une apostrophe, donc ici, on a par exemple deux noms précédés d'une apostrophe, et ici, nous avons une formule de calcul, et encore, ensuite, des nombres considérés comme du texte. Dans ce cas, nous ne pouvons pas utiliser de « des texte en colonne » puisque la formule serait perdue. On utilisera simplement « Édition recherchée » et « Remplacée » comme on l'a vu tout à l'heure. Nous sommes dans un cas où aucun préformatage texte n'avait été appliqué. Nous sommes bien en format « Nombre ». Il ne sera donc pas nécessaire de supprimer au préalable le format nous pouvons directement sélectionner la zone, puis faire « Édition »,« Rechercher et remplacer », comme tout à l'heure, « Rechercher point étoile point »,« astérisque »,« Remplacer par et commercial ».« Rechercher tout caractère », quel que soit le nombre d'occurrences de ce caractère, et on remplace par ce qu'on a trouvé. Enfin, cliquez sur « Vérifier d'abord les options ». Sélection active et expression régulière, et cliquez sur Tout remplacer. On constate que nous avons bien récupéré les nombres alignés à droite. Nous n'avons plus l'apostrophe. La formule de calcul a été préservée.